Bonjour à tous, nous sommes le 27 avril 2021. J'aimerais regarder avec vous euh, les marchés, euh, surtout euh, l'euphorie qui se poursuit encore sur les marchés de semaine en semaine. On a toujours de nouveaux records et c'est alimenté, bien entendu, par les banques centrales de plusieurs pays et donc euh, par la banque centrale principale qui se trouve à être celle des États-Unis. Et euh, en même temps, regardez euh, l'inflation parce que l'inflation, on le constate, euh, ben, je parle souvent du bois d'oeuvre. On va aller voir un graphique là-dessus, mais c'est plus que ça. C'est sur les dans alimentaire, on commence vraiment vraiment à le voir et euh, sur les matières premières, euh, le prix du cuivre vient d'atteindre un record euh, absolument euh, euh je pensais de tous les temps. Euh, donc, euh, je sais pas, il faudrait que j'ai regardé ça, qu'on est en record, mais c'est probablement un record de tous les temps. Donc, euh, le cuivre qui se trouve être une matière première qui détermine euh, euh, l'inflation le, le, et euh, le, le, le roulement de l'économie. Et on est, euh, paradoxalement, on est euh, dans une économie qui a commencé à rouler euh, vraiment fortement à cause des injections monétaires et des promesses d'injections monétaires, surtout de la part des États-Unis. Biden, qui a un nouveau plan de 2200 milliards. Euh, et euh, en parallèle avec ça, on a des gouvernements qui nous disent de rester confinés, de pas trop sortir. Biden l'a dit aussi de euh, préférer, euh, préférer rester à la maison plutôt que de sortir. Euh, J'ai lu ça euh, ce matin. Et de l'autre côté, il y a des restaurants, restaurants ou d'autres petites entreprises qui sont absolument... Euh, euh, au désespoir, parce qu'il ne se trouve pas de main d'œuvre pour combler des postes. Euh, euh, donc, on en est rendu là. Et euh, bon, on va refaire ça assez rapidement ce matin. Euh, dans le fond, on va commencer par regarder le premier graphique euh, qui se trouve être le, bien entendu le standard and poor avec euh, certains indices. Le graphique, euh, je le trouve bien parce que on nous parle des différentes périodes qu'on a vécues depuis. Euh, C'est un graphique très très long terme depuis 1900. Les différentes périodes qu'on a suivies de dépression, de, de, pression, de de récession tout ça. Donc euh, ça nous donne une image quand même très euh, sur une très très longue période de ce qui arrive aujourd'hui. Et ensuite de ça, on va aller voir d'autres graphiques sur l'inflation. Euh, euh, on va commencer avec celui-là qui se trouve être le Standard and Poor que vous connaissez très bien parce que on en parle souvent, c'est l'indice euh, c'est l'indice qui regroupe 500 entreprises qui est surtout euh, dirigé par des euh, géants de euh, de, du web là dans le fond je parle au niveau de l'indice seulement mais est basé sur ça sur, sur euh, les surtout les 5-6 plus grandes euh, géants du web et euh, les grandes actions là euh, donc euh, c'est pas nécessairement une re, nécessairement une représentation précise de la réalité économique mais quand même euh, ça donne une très très bonne idée et euh, là on se trouve à, à avoir comme vous pouvez le voir sur le graphique, euh, c'est le, le Standard Poor, l'index Standard Poor, euh, qui s'en va en, en montant, euh, et on a les périodes ici. Euh, la, bon, ça commençait à 1900, là. Euh, grande dépression, ça, le 60 à 70, le beer market qu'on a eu, c'est toutes les, les, les périodes de dépression, ça, ça se trouve être le 1929, le fameux crash qu'on a eu qui a été désastreux pour l'économie parce qu'on n'est pas intervenu... Euh, Hoover n'est pas, euh, pas intervenu parce qu'il croyait au libre-marché donc euh, euh, c'était assez long avant que ça reparte euh, lorsque Roosevelt est arrivé, lui a mis beaucoup beaucoup d'argent, mais on dit ça oui, c'est vraiment bien que les gouvernements aient intervenu j'y crois aussi là dans le fond, euh, parce que c'est toute euh, la théorie de John Menard King euh, mais là, on est arrivé au bout de cette euh, euh, bah, de cette théorie-là, de ce, l'application de cette théorie-là, parce que dans le fond le marché euh, est intervenu venu lorsque, le marché, les gouvernements sont intervenus lorsqu'on était en dépression et c'est toujours ça qu'on a fait mais là depuis qu'on a séparé l'or, euh, le dollar américain de l'or à 35 dollars l'once et bien là on a, on a eu la libre, la liberté d'imprimer de l'argent à la folie et on voit très très bien ce qui est arrivé de ben, la, la dérégularisation des marchés aussi de la part de Reagan et là on a monté, monté, monté jusqu'en 2000 et à partir de 2000, ben, là c'est l'injection monétaire terre en masse, qui a fait en sorte qu'on a soutenu euh, les marchés. Et là, on se trouve être euh, dans la période qu'on appelle euh, la, la, la Central Bank, l'ère de... La, la, la, le, le terrain de la Banque Centrale. Là. Donc, euh, cette c'est un autre qui existe depuis 2009 là que ici aussi on avait injecté en 2000 mais on a eu euh, euh, quand même euh, un crash en 2007 et euh, à partir de là ben, la banque centrale les banques centrales via les QE ont inter sont intervenues massivement et dernièrement il y a un an euh, c'est avec euh, le QE le, le à l'infini qu'on appelle euh, de J Jérôme Powell où on continue à injecter massivement euh, de l'argent dans le système donc euh, on est encore à des extrêmes, et euh, on s'attend une... Bon, s'attend. Euh, je pense que le marché, même si on a une correction, parce que là, certains commencent à en parler, vous allez voir, euh, euh, il y a quand même, quand même des tendances, là. il commence à avoir des craintes, parce que dans le fond, les marchés sont vraiment euphoriques, mais les gouvernements sont là, euh, Biden s'en vient avec son plan de 2200 milliards, au Canada, on a, on a un plan de 100 milliards pour trois ans, euh, dans les infrastructures, euh, tout ça. Donc, euh, et ça, c'est euh, peut-être mes graphiques que j'ai. Bon, de toute façon, on va les regarder comme ça. Là. Je les avais pas mis nécessairement en ordre. Ça, ça se trouve être le prix euh, du bois. Là. <rire> et moi, je le constate euh, personnellement parce que euh, je fais souvent des rénovations et tout ça. Et donc, euh, je vois très très bien euh, sur, euh, sur place là, que le prix du bois est, est, est astronomique. Euh, là, certains disent que ça ne pourra pas rester à ce, à ce prix-là. Euh, les entreprises forestières là, de, de, de coupe de bois là, euh, euh, produisent, produisent, mais j'ai entendu parler qu'il y en a certains, a certaines entreprises qui retiennent le bois pour créer une pénurie. Mais je suis pas sûr là, dans le fond, parce qu'il ne faut pas oublier que la construction oui. est à plein plein régime. Donc, euh, peu importe. Peu importe quels sont les motifs. Euh, peut-être que certains, justement, essaient de profiter de cette hausse du bois pour retenir un peu de bois et le, le laisser aller au compte-goutte. Bien, compte-goutte dans le sens que essayent d'avoir de, des bons prix, là, mais euh, c'est une stratégie qui est peut-être euh, en tout cas, payante là, euh, dans le contexte actuel, et certains le font. Mais euh, le, la raison pour laquelle le bois augmente, c'est parce que, dans le fond, on a beaucoup, beaucoup de constructions, et on a des... Euh, c'est facile à expliquer, entre autres, d'une certaine partie, beaucoup de, de constructions dues au fait que beaucoup de personnes ont déserté les grandes villes pour aller s'installer dans les plus petites villes. Donc, beaucoup, beaucoup d'argent qui est déplacé euh, vers euh, euh, des, des nouvelles maisons, maisons neuves, euh, un peu partout euh, sur la planète. Ah, bien, on peut je, pense, je dirais plus en Amérique, Amérique du Nord, au Canada c'est vrai, euh, aux États-Unis c'est réellement vrai, donc euh, c'est ça, euh, ça fait monter le bois d'oeuvre, euh, donc... Euh tout euh, euh, ça et euh, là ça se trouve être les inventaires euh, qui descendent tout ça production euh, production qui n'a pas repris euh, puis les, les, les commandes dans le fond euh, euh, les inventaires descendent vraiment vraiment euh, vraiment vraiment d'une manière importante euh, l'agriculture c'est la même chose c'est l'indice in, indices Bloomberg euh, l'agriculture là, là, donc euh, on voit ben, ça couvre probablement tous les les, les produits agricoles euh, on est en montée depuis depuis 2020, là. On, ici, on a cassé, on monte, on monte, c'est ce qui fait en sorte qu'on a on vit de l'inflation dans nos paniers d'épicerie aussi. Euh, ça se passe là. Je, je, je le vois, ben de toute façon, euh, c'est sûr qu'il pour faire des choix alimentaires ces temps-ci, parce que euh, comme je vous dis, mon fils a un petit snack, là, un restaurant, ben, un restaurant euh, bio et tout ça, et lui, il le voit, on en parle souvent euh, au niveau de la viande tout ça, euh, euh, c'est vraiment en montée un peu partout. Là, donc, euh, il doit vraiment faire en sorte que donner au client ce que le client veut mais il veut pas trop non, non plus monter, monter ses prix euh, ce qu'il n'a pas fait à tout conseil à, à date des très bons prix euh, via la qualité de la nourriture euh, donc euh, euh, mais c'est un défi pour euh, les et surtout comme ici au Québec vous savez très très bien que les restaurants sont les souffres douleurs euh, de euh, toute cette économie euh, qui est paralysée donc ont beaucoup beaucoup subi de de pertes en plus et euh, ont de la difficulté à se trouver du personnel, et en plus, euh, ont, sont obligés de jongler avec euh, les, la nourriture, le, le, les aliments le, le, le, de base pour euh, faire marcher leur business. Donc, euh, c'est ça, et on a, euh, ça c'est un autre graphique que j'ai trouvé qui parle que on, la situation qu'on vit en ce moment, là, on n'a pas connu ça depuis les années 70, euh, c'est-à-dire euh, pourcentage de euh, commodités, ça concerne toutes les commodités, là, comme je vous dis, ça peut être autant le, le cuivre, euh, les métaux, le zinc, le, le nickel, le bois d'oeuvre, euh, le bois d'oeuvre aussi, qui se trouve être ça, euh, le pétrole aussi, mais euh, à moindre mesure parce que le pétrole, oui, on voit qu'il a monté mais on n'est pas encore à 100$ du baril donc c'est tous les métaux euh, tout ça Et euh, c'est un graphique là, qui est euh, Momentum qu'on appelle, qu'on est dans un regardez, là, on, ça c'est les années là, 70, et on n'a pas été peut-être euh, 2009-2010 mais là on est euh, à, en recrudescence de cet indice-là euh, c'est 250 d Rate off c'est un, un indicateur tout simplement hein, qui euh, est vraiment vraiment euh, à la hausse, on a dépassé l'ancienne hausse qui était en 2009-2010 et c'est tout c'est sur les, les commodités, comme vous avez vu je vous ai parlé de bois d'oeuvre euh, euh, on ira peut-être euh, à la fin regarder les prix des métaux, là, le cuivre euh, le zinc etc, qu'on voit aussi qu'on a une montée là euh, là ici ça se trouve être euh, ben, ah, ben ça, ça c'est le transport c'est l'index euh, ben, baltique, euh, euh, exchange, euh, exchange, excusez, euh, dry, l'index du transport, surtout euh, les bateaux, donc là aussi on a une recrudescence absolument euh, époustouflante à ce niveau-là, et là ici au, euh, à Montréal, on a une grève euh, au niveau des euh, débardeurs, euh, le, le ministre va peut-être... Euh, imposer une loi spéciale pour faire en sorte que les débardeurs puissent euh, mettre fin à leur grève, là, parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail depuis 2018, c'est ce que j'ai entendu. Donc, euh, là aussi, il euh, y a des problèmes, parce que euh, c'est tout un problème euh, de, de logistique euh, qui se produit en ce moment, euh, donc euh, dû au fait qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de roulements. Et euh, le dernier graphique, euh, oh, j'en avais un, un, autre, que je trouve pas... Euh, où est ce que j'ai mis? Mon graphique. Ah, c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça. C'était. Il y avait un autre graphique que j'avais pour vous, euh, je le trouve pas mais c'est pas plus grave que ça, je vais vous en parler tout simplement, c'est euh, Google Trend, c'est un graphique que j'avais je l'ai garé là, euh, qui parlait Ah ben c'est celui-là justement parce que c'est je, je l'ai devant les yeux. C'est un graphique qui parle justement Google Trend pour ceux qui connaissent pas c'est tout simplement les tendances du web des euh, personnes des milliards de personnes qui font des recherches sur Google, des euh, milliards de recherches ben là dans le fond on se trouve à avoir des à sortir des grandes tendances sur tel mot clé, tout ça qui a été le plus cherché. Et sur le housing market crash, ça veut dire le marché euh, immobilier qui s'écroule parce qu'on est en folie un peu partout dans toutes les villes, Ben là, on a ce, ce, cette tendance-là. C'est pas dire que le marché immobilier va s'écrouler, mais de plus en plus de monde craint que ça pourrait arriver. Euh, donc, on est dans des extrêmes absolus. Euh, à, même à ce niveau-là, on commence à avoir une certaine crainte, on est en euphorie sur les bourses, on est en euphorie sur les produits alimentaires sur euh, le cuivre, le zinc les métaux, on est en euphorie euh, partout, donc euh, euh, sur l'immobilier bien entendu aussi, donc dans ces temps-là euh, on s'attend peut-être à, à un certain moment donné que le marché puisse respirer, on n'est pas encore rendu là parce que le marché continue à s'appousser, mais on commence à avoir des craintes. Et euh, là, tout simplement, on va terminer en regardant certains graphiques. Euh, on pourrait aller voir euh, bah, Standard Poor, bien entendu. où on, a encore à, on est encore à des nouveaux euh, sommets. Dow Jones, c'est la même chose. Une petite correction, mais on continue à monter, tout simplement. Euh, L'indice... CRB qui se trouve être l'indice de toutes les matières premières tout ça bon ben lui il est en montée, on avait une petite correction montée et ça va probablement euh, dépasser ça ici. Euh, on a euh, l'or et l'argent qui euh, a, qui ont comme je vous avais dit rebondi. On continue la montée, on peut pas dire que l'or et l'argent ont changé de direction mais c'est pas euh, c'est très très très prudent, c'est pas euh, des grands mouvements encore. Et c'est la même chose au niveau de l'argent. On n'a pas des grands-grands mouvements. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas des mouvements très persuasifs euh, où on va briser les fameux canaux, euh, là ici, en tout cas oui, j'ai ce canal-là ici. Si on, on brise pas ce canal-là, on pourra avoir un rebond. Comme je vous dis, c'est le même scénario. Il y, a, il, y a, il y a des entrées, mais il faudrait vraiment avoir un mouvement là, fort là, qui, qui fera en sorte que des personnes puissent rentrer dans le, le, le, le, le, le bateau, on va appeler ça comme ça. Euh, le dollar américain, lui, euh, continue sa correction, un petit rebond ce matin. Euh, l'indice, euh, ben le, le, le, le TFGDX qui se trouve être sur les minières, euh, les grandes minières, là, euh, lui a plus de force, mais euh, euh, regardez où, où est-ce qu'on en est, on avait une tendance comme ça que je peux montrer, et là on a cassé ça, donc euh, c'est à suivre, ça nous prend des mouvements puissants, là, pour vraiment que comme sur l'indice XAU, euh, oui, on a eu une, une belle montée, on est au, à la paroi ici supérieure. Là. Si jamais on défonce ça avec du, du, de la volonté, de la force, ben là, on pourrait avoir vraiment un mouvement euh, important euh, de l'or qui poursuivrait sa montée et qui suivrait, euh, ou peut-être qui dépasserait les autres mouvements euh, qu'on a euh, connus les derniers temps. Donc, euh, on en est rendu euh, là, euh, on attend toujours au niveau de l'or et de l'argent, au niveau de, des marchés, on continue euh, à vivre l'euphorie. Au niveau des matières premières, c'est la même chose. Euh, on n'a pas, bon, peut-être, regarder ça rapidement derrière moi. Euh, parce que je voulais vous montrer tout simplement le cuivre. Je peux vous montrer. Ah, OK, on va terminer avec ça, là, parce que, excusez-moi aller sur les futurs, on va vous montrer tout simplement le, le cuivre qui est à des sommets là. regardez derrière moi là euh, c'est à des sommets euh, c'est du jamais vu donc euh, au niveau de, du cuivre nickel, euh, platine euh, on monte, on monte, on monte, on monte euh, donc euh, l'or euh, va probablement euh, prendre un mouvement euh, et l'or, faut comprendre qu'il y a un autre euh, paramètre qui est important, c'est que euh, la montée de l'or est un désaveu je vous en ai parlé souvent du système euh, actuel économique donc euh, l'inflation est partout euh, les commodités, on voit que ça ça monte euh, donc euh, la conclusion de tout ça ben, euh, c'est quand même, à un certain moment donné, il va falloir qu'il y ait une correction et plusieurs commencent à penser une correction de 10 à 20%. On ne parle pas de, nécessairement de crash de marché, mais on commence vraiment à s'inquiéter de cette euphorie qui est perdue sur les marchés. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.